Les annonces qu'on a fait, euh, c'était vendredi par rapport à Sénateur Lambert et Sénateur La Tortue qui signalent que nous avons des dossiers très complets signalant des certaines violations de loi qui ont été précisées dans ce cas, euh, transport de drogue et des autres choses. Nous pensons sont très convaincants, très, très bien rédigés comme cas. Et en base de ça, on est en train de cibler soit leur visa, les membres de famille, mais aussi leur bien et les autres choses qu'ils en ont et à, à contrarier euh, les efforts néfastes qu'ils ont faits dans le passé, que nous trouvons sont en train de miner l'état de droit, la justice, la transparence, toutes ces sortes de choses. Et il faut que je précise, il y a les deux personnes qui sont nommées déjà, mais il y en a des autres qui viendront. Ça, c'est pas un processus fini. Alors, il y a sept sortes de, de sanctions, et peut-être vos auditeurs, ils ont suivi aussi, on a fait pas mal de sept de, sortes de, de, euh, de sanctions qui ont été déjà faites contre les éléments néfastes dans la Russie et dans des autres pays dans, le, dans les dernières années. Comment peut-on passer, monsieur le chargé d'affaires, d'ami des États-Unis qui reçoit la visite du chargé d'affaires à quelqu'un sous sanction Je pose oui. du cas de monsieur Lambert, qui était un ah. ami des États-Unis, à qui vous avez rendu visite comme président du Sénat il y a quelques mois, et maintenant il est dans la liste des sanctionnés. Comment passe-t-on d'ami des États-Unis à sanctionné pour les États-Unis Non, je comprends bien. Vous savez, c'est pas une question d'être ami ou ennemi. C'est plutôt une question de nos systèmes de justice qui poursuit des détails que nous trouvons, des, qui poursuit des cas que nous pensons être là. S'il y a des déclarations faites, peu et par mesure, on essaie de viser. Et en plus, on veut maximiser la, la possibilité d'avancer l'avenir d'Haïti parce que nous voulons tous voir, euh, des élections qui mèneront à une réinstitution des élections euh, de la démocratie avec un président élu et toutes ces autres choses. Alors, en visant le, le, le panorama disons, de, des acteurs haïtiens, des réalités de ce qui joue une situation dans la réalité courante, on était en train de voir qui, par rapport à ces acteurs, s'il y a des cas, et il y en aura des autres, qui sont impliqués dans des documentations que nous avons vues dans le passé, qui peut-être sont sont des personnes qu'on peut identifier, à essayer de bouger les choses dans la bonne direction. Et en ce cas, de dire « ennemi, ou « ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé avant hier. Mais on est arrivé à un stage où notre département de justice a dit « oui, on pense que voilà, on a un cas très compliqué, très élaboré, très convaincant. Et alors, vu cette situation, on a décidé qu'il faut qu'on annonce que, voilà, on prend des sanctions contre le sénateur Lambert, il y aura des autres. Mais c'est pas une question d'ennemis ou amis à un certain temps. On traite avec les gouvernements, les fonctionnaires des gouvernements, mais si on trouve une situation dans laquelle on trouve qu'il y a des certaines circonstances dans lesquelles un certain est, est trouvé un autre point de vue comme coupable de certaines choses qui disent que nous on peut plus traiter avec, on le déclare. C'est ça qui s'est présenté maintenant avec les deux concernés qu'on a annoncés vendredi. Et comme j'ai dit, il y aura des autres dans le milieu. Alors, voilà, c'est ma réponse pour l'instant là-dessus. Dans le passé, les gens accusés de trafic de drogue en Haïti, ont été arrêtés, ont été extradés aux États-Unis. Cette fois aussi, on va jusqu'à jusqu ça? On ira jusqu'à ça? Euh, je ne peux pas parler pour, de, pour notre département de justice. Évidemment, dans les trois cas qui ont été annoncés hier, euh, ces sortes de choses, il y a pas mal d'évidence à travers le monde que nous, on poursuit ces choses. Et fur et par mesure, il se peut que ces individus se présenteront aux États-Unis d'une façon ou d'une autre à travers nos amis, des partenaires qui pourraient les arrêter ou soit peut-être à travers des autres moyens, qui sait. Euh, mais après juger comment on va progresser dans certains cas par rapport à les, les sanctions qui ont été annoncées rapport les autres, à ma connaissance, c'est pas tellement. Fréquent que nous essayons d'intervenir, mais on identifie des certains individus, comme on a fait avec les Russes, et on essaie de bloquer leurs biens, on essaie de les impacter à travers leur famille et tout le reste pour influencer leurs décisions, leurs perceptions, comment procéder. Et il y a une différente qualité lorsqu'on a, comme les trois individus nominés hier, lorsqu'ils ont pris des actions contre les citoyens américains directement, et on essaie de prendre action contre eux. Alors, ce sont des différentes choses. D'accord. Les sanctions, c'est pas une, c'est une sentence Judiciaire, ou bien c'est une décision politique? Ça, c'est, une chose, ben, il faut dire qu'il y a, euh, le gouvernement américain, elle a ses capacités. Il veut dire qu'à un, un certain niveau, euh, évidemment, il y a une calcul de qui on peut, on peut pas être en train de sanctionner, euh, on n'a pas le moyen d'être en train de voir tous les différents cas à la même instant à voir. Alors, il y a une revue de ces choses, mais on essaie d'identifier des certaines individu ou en faisant les processus qu'on vient de faire, que ça mènera à une circonstance qui va faire progresser la conjoncture politique. Et alors, dans la situation, étant donné notre intérêt à ça, on a tous les cas possibles. On a décidé de procéder sur ces cas, mais c'est alors, c'est une combinaison des deux. Parce qu'évidemment, même si on avait des inquiétudes par rapport à certains acteurs, s'ils ce sont des acteurs qui sont, ceux qui sont propres, ils n'ont pas des choses dont on peut dire que voilà, ils ont fait des choses néfastes, en avançant la criminalité, à miner le comment dirais-je l'état de droit, la transparence, à continuer à comment dirais-je à miner la justice dans le système haïtien. Si on trouve que même si ça c'est le cas s'il n'y a pas des choses criminelles à laquelle on ne peut pas l'avancer sur le plan judiciaire, dans ces cas. On a trouvé bien qu'il y avait des raisons légitimes à laquelle on pouvait le faire, et alors on a procédé. Alors c'est un peu les deux, après tout. La prolifération des gangs en Haïti est beaucoup liée au fait qu'à partir des États-Unis, on a envoyé beaucoup d'armes et de munitions en Haïti. À un certain moment, il y a une déclaration, les douanes américaines essayaient de contenir l'envoi d'armes illégales vers Haïti. Est-ce que cet effort continue? Est-ce qu'il y a eu des saisies? Est-ce qu'il y a des poursuites aux États-Unis pour ceux qui essaient d'envoyer des armes en Haïti? Absolument. Euh, je reconnais et c'est malheureux que la massive majorité des armes illégalement importées en Haïti sont malheureusement de l'origine des États-Unis. Nous, on est en train d'essayer de redoubler nos efforts pour contrôler ce fléau, d'identifier ceux qui sont impliqués dans ce trafic et de faire le nécessaire pour que ces gens soient amenés en justice. Et en même temps, nous sommes en train d'essayer de travailler avec les différents moyens que nous avons en partenariat avec la HNP, et aussi avec les autres éléments du gouvernement haïtien, à redoubler les efforts à contrôler cela ici, de la côté haïtien, dès que ces armes sont arrivées ici, soit de les saisir à l'arrivée, soit de pouvoir renforcer les capacités de les ramasser, même s'ils sont déjà impénétrés dans le pays. Ça prend du temps, mais c'est un parti des efforts d'engagement que nous poursuivons avec la GNP à l'heure. La situation se dégrade depuis des mois en Haïti. Mais on remarque que ça fait peut-être huit semaines depuis que les États-Unis changent le ton et changent les initiatives. C'est un changement de politique envers Haïti? Je ne dirais pas oui. Euh, en effet, c'est une continuation de la politique. Une grande chose qui a changé, c'est que vu la situation du choléra, vu la situation de blocage de port, qui est quelque chose de neuf par rapport à l'accueillement et les autres choses, le gouvernement en place haïtienne a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle fasse quelque chose pour assister, pour qu'on puisse s'adresser directement à la réalité du choléra qui était en train de, qui continue d'ailleurs de se répandre à travers le pays et de pouvoir cibler les choses que le gouvernement haïtien à l'heure n'avait pas, pas la capacité de renverser et changer. Et alors, c'est ça qui a changé. C'est pas la politique américaine qui a changé. Nous, on a eu un engagement depuis très longtemps à voir avancer les choses sur le plan politique de trouver, à, à, pas de trouver, mais d'encourager les acteurs haïtiens à ce qu'ils trouvent un moyen à l'haïtien de s'avancer les affaires politiques. Et nous, on était là et on reste là avec les autres partenaires à accompagner ce processus. Mais la chose nouveau qui s'est introduite, c'était cette réalité des criminels qui bloquaient, euh, en soutien avec les certains éléments qui profitaient de la marché noire, des autres choses qui ont décidé de, en effet, d'étrangler le peuple haïtien, euh, et le pays en bloquant la distribution de carburant, et au même instant, vu la croissance, le réapparence tragique de la choléra dans le pays, ils étaient en train de mettre en question la vie même des milliers d'Haïtiens. Et alors, dans ce contexte, nous, on a décidé qu'il fallait faire plus, et à la réponse, en répondant à l'appel fait par le gouvernement haïtien, on a pris les dispositions qu'on prend et on travaille toujours avec nos partenaires à les Nations Unies à pouvoir essayer de s'avancer, à voir comment nous pouvons progresser, à faire une réponse plus solide et concrète à la demande faite par le gouvernement. Mais ça dépend toujours des réalités à New York et les décisions prises à les Nations Unies pour voir exactement comment nous et les autres partenaires pays amis d'Haïti vont répondre à la demande de l'utilisation de force pour assurer la sécurité et assurer les conditions nécessaires. Pour qu'on puisse avancer à traiter le choléra, aussi à s'adresser à la crise humanitaire que touche tous les Haïtiens à travers le pays. Et alors, il y a deux différentes choses qui sont là, et je ne vois pas que c'est inconsistant. Ok. Les États-Unis et le Mexique portent une résolution à l'ONU, justement au sujet de la force armée spéciale. Et après la demande du Premier ministre, à l'ONU, le projet de résolution avance ou bien il est abandonné? il y a deux résolutions. Il y a la résolution sur les sanctions, que vous savez bien sûr a été saisie et ça s'avance. Les discussions se déroulent à New York. Euh, je sais qu'il y a des discussions qui se déroulent. Au premier plan, il y avait des discussions et c'est bien compris que le peuple haïtien et Haïti ne veut pas voir encore une, une PKO euh, comme on a vu avec le Minusa ou autre chose. On veut voir quelque chose de différent et on comprend bien ça. Et vu les réalités, il y a des discussions qui se déroulent par rapport à l'autorisation d'en avoir une résolution qui en quelque sorte qui bénisse dans le nom des Nations Unies, une force multinationale des amis, pays amis d'Haïti. Euh, probablement, à notre point de vue, probablement une, une force mixte d'assistance policière, aussi bien que peut-être quelque chose de plus qui pourrait assister par rapport à cibler les gangs. Mais ça reste à voir dès qu'on sache exactement ce que c'est que les Nations Unies vont autoriser, parce que pour nous et les autres partenaires, ça, ça, aussi touche sur la question d'exactement quelle sera la réponse. Et jusqu'à ce qu'il y ait cette résolution, on est en train de faire des discussions avec les amis, mais formellement de faire une intervention ou de faire autre chose. Ça attend à voir qu'est-ce qui se passe à New York. Et alors, ça continue, c'est pas abandonné. Cette résolution, j'espère bien que ça va sortir prochainement. Et on va voir qu'est-ce que ça va dire, alors, pour la réponse américaine, aussi bien que la réponse de tous les autres pays partenaires qui veulent assister à être dans cette période de difficulté maintenant. On a compris que les États-Unis ne voulaient pas prendre le leadership de cette force, mais on voit aussi que le Canada est en train de reculer depuis quelques jours. Je ne sais pas, je ne veux pas caractériser les discussions dont moi je ne suis pas partie prenante directe. Ça c'est entre les différents capitaux et c'est pas simplement les États-Unis et le Canada qui sont impliqués. Il y a plusieurs pays du monde qui s'intéressent à l'avenir d'Haïti, qui veulent voir une avenir que nous voulons tous voir en Haïti. Premièrement, en s'adressant à la crise scolaire et sécurité, mais au-delà de ça, en fait des élections démocratiques à travers un système de consensus et inclusivité qui va mener à voir les pays que nous voulons tous voir. Alors, je ne, vois, je ne pourrais pas qualifier exactement comment ça se déroule, mais Canada, après tout, comme on a vu, avec notre assistance, ça a amené les blindés qui ont été achetés par le gouvernement haïtien en main, en main avec nos amis canadiens. On a fait cela. On a fait l'annonce de nos sanctions dernièrement vendredi, main en main avec les Canadiens. Alors, ils sont un grand partenaire ici et on continue de discuter avec eux, mais pas simplement eux. Et à discuter exactement comment ça se déroule, où ça va finir, ça ne sera pas à moi de le dire à <musique>